C'est là qu'on se rend compte qu'il bah, ouais. faut être prêt à, à... Alors, travailler, ça c'est évident, ouais. mais aussi à devoir sortir un peu le portefeuille parce ouais. que malheureusement euh, ça va pas l'un sur l'autre. Franchement, je ne me plains pas de ma vie professionnelle, j'adore ce que je fais, mais souvent je me dis putain c'est dur. Mais en fait, il y a plus dur ailleurs. Si notre équipe de coach elle est contente, du coup elle est contente de venir travailler, les cours mm. se passent bien, ah, les inscriptions se font, du coup il n'y a pas de problème pour payer. Ouais donc premier Covid raz-de-marée, on s'est dit ok on réouvre en juin, faut qu'on taffe, comme pas possible, ok. On a pris des campagnes d'affichage dans Paris et, euh, et Vincennes ça m'en démontrait avec toutes les villes aux alentours sur un an. Donc on s'est engagé sur un an en disant allez on y va. Combien De en prix Ouais qui se disent ok aujourd'hui oui je suis dans une salle de crossfit, je m'entraîne et c'est trop bien, mais derrière il y a du boulot donc je me dois de soutenir le honneur dans, dans, dans la box dans laquelle je m'entraîne. Quelqu'un qui quelqu'un qui souhaite ouvrir une box là, vous lui conseillez quoi je rappelle, le rôle d'un PDG aujourd'hui, c'est de faire du chiffre. Ah, c'est de faire, faire marcher tunnel. son entreprise, ça veut tout le dire. Le rôle du coach, c'est de coacher. Et le rôle de l'athlète, c'est de s'entraîner. Voilà, exactement. Je pense que j'ai perdu 15 cm de front de cheveux ouais. en deux mois. mois. Ah ouais, On va tout mettre sur le Covid. Ah non, mais j'ai déjà. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, euh, pour le talk show et et x xport je me rends à Cross Petestia. Et du coup, je vais rencontrer le Honneur et un membre de son staff donc, euh, qui s'appelle Christophe Bénard. Et je vais aller les rencontrer ensemble. On va aller visiter la salle et on va vous raconter un peu ce que vit aujourd'hui le Honneur, leur quotidien, euh, leur mission de travail, comment ils s'en sortent. Et puis du coup, on va essayer de répondre à toutes ces questions. En avant Combien de mètres carrés la box 657. Ok, wow. c'est précis. C est, c est, non, mais c'est assez rare de voir des box aussi grosses, en tout cas en région parisienne. Moi qui ai pu travailler dans des box quand même assez grosses comme R2, tu vois. C'est pas souvent qu'on croise euh, ce genre de structure. Bah, cette salle, elle a été impressionnante. C'était un ancien monoprix. Et donc en fait, de l'extérieur, on se rend pas compte. On voit deux vitrines okay. et on se dit, bon, bah. Ok, qu'est-ce que c'est Et quand on rentre, en fait, on se rend compte qu'à certains endroits, il y a de la hauteur sous plafond. Ouais. D'autres moins, parce qu'on a plein de tuyaux, ça c'est la loi française. Ouais. Mais on a quand même de la hauteur sous Tout plafond. Le plafond ressemble à peu près à ça. Bah voilà, c'est ça. Et bah, ce qui fait qu'on peut faire des grimper de cordes, qu'on peut faire des murs le panneaux, qu'on peut faire pas mal de choses euh, qu'on n'a pas forcément dans Paris. Ouais. Et la superficie est grande, donc bah, ça correspond à beaucoup des critères euh, qu'on recherchait pour une salle de crocette. Bah, C'est euh, super euh, plaisant. Cool. On va se présenter donc moi j'ai pas besoin de me présenter. <rire> je te laisse te présenter, c'est parti. Ancien athlète de haut niveau dans le judo qui s'est reconverti donc dans, dans le crossfit. Qui botte des fesses au fitness voilà. club aussi. <rire> voilà, et ça, puis euh, là, bon c'est un, un petit peu un peu plus euh, dirigé dans l'haltérophilie. Et puis je suis arrivé il n'y a pas très très longtemps, enfin ça fait longtemps que je suis à la boxe, mais j'ai pris des fonctions. Euh, très récemment, euh, début mars, euh, à Estia avec Greg, et donc voilà, euh, nouvelle aventure euh, en... dans le sport, mais de l'autre côté. Donc Je suis le gérant de la boxe, euh, alors gérant au sens opérationnel, on est quatre associés ici, donc il y a Christophe, euh, il y a également mes parents, je reviendrai un petit peu pourquoi, avoir quatre associés. Toi es associé majoritaire ici On est quatre à part égal D'accord, ok. Donc on est quatre, exactement. Ouais. Donc on est quatre associés à part égal euh, alors, moi je suis pas athlète de haut niveau ni rien du tout. Euh, <rire> j'ai découvert le crossfit. Ah, ouais, moi, fais... moi je faisais ça personne, je fais rien du tout. <rire> euh, donc, j'ai je... découvert le crossfit il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Ça, à l'époque, j'étais encore étudiant. Et puis j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'attendais le... pas le début de ma journée, j'attendais avec impatience la fin de ma journée. Ouais. Et je me suis dit, à 23 ans, ça commence comme ça, qu'est-ce que ça va faire pendant ouais. 40 ans ouais. Ouais. Et c'est là que je me suis rapidement posé la question de dire bah, qu'est-ce que ça voudrait dire d'ouvrir une salle de crossfit, est-ce ouais. que j'aimerais euh, Je faisais de la gestion de projet en finance, ouais. donc ouvrir une entreprise, gestion de projet en finance, c'est pas 100% pareil mais il y a quand même du... ouais. un bon tronc commun. Et j'ai ouvert ma première salle de crossfit. D'accord, euh, Donc je ouvert quand en... t'avais 23 ah. ans, ouais. là t'as quel âge 31. Wow. Voilà, donc ça fait donc il ça, y a un ça... paquet d'années quand même. Ouais ça fait 8 ans maintenant. Euh, donc je l'ai ouvert en Belgique pour des raisons simples à l'époque, ça coûte moins cher et c'était moins encadré, parce qu'à l'époque je n'avais pas de BPGEPS. D'accord. Donc c'était un peu bah, je me lance, on voit ce qui se passe, si ça fonctionne, l'objectif c'était de revenir sur Paris. Euh, et ça a été le cas, donc du coup bah, j'ai passé un BPGEPS en VAE, donc je me suis servi ouais. de l'expérience en Belgique pour demander une VAE, c'était ouais. un joli dossier bien long et bien compliqué, on a obtenu le BPGEPS et je me suis du coup retrouvé à ouvrir ici. Euh, donc, euh, pour la petite histoire... Donc là, tu l'as ouverte ici hein euh, Officiellement, 13 mai 2019, on a donné le premier cours. Ok, 13 mai voilà. 2019. Ouais. Avec la structure déjà... Ici. D'accord. Voilà. Ok. Euh, après, il s'est passé pas mal de rebondissements. Ouais. Bah Donc oui euh, mais attends, euh, c'est voilà. super, enfin on, peut pas, on pouvait pas le savoir mais euh, le timing il a dû quand même ah bah ai dedans, hein, Ah c'est à euh... des pires timings au monde, bah je oui, pense oui, que oui. j'ai perdu 15 cm de front de cheveux. Ouais. en, deux mois, en deux mois. Ah Ouais. Non, tu peux pas, peux pas tout mettre sur le Covid. Ah non mais j'ai déjà pas une bonne génétique pour les cheveux mais là là j'ai pas une bonne non plus. Ouais. Ah ouais non, timing compliqué quoi. Et, en, ouais, et encore j'ai envie de dire, peut-être que avais eu, vous avez eu un peu de temps pour trouver un peu de clientèle j'ai envie de dire. En fait ça a été assez particulier ce l'ouverture parce qu'on a ouvert en mai 2019. Alors mai 2019 maintenant ça fait loin, ouais. mais c'est une époque en France où il y a eu les gilets jaunes. Ouais, ouais euh, je rappelle, Et toute je cette période-là, ouais. euh, nous, euh, euh, <rire> le quartier où on est situé, c'est un quartier qui est super intéressant parce qu'il est rempli de salariés dans le temps normal. Mm -hmm. Il y en a entre 30 et 35 000. Ouais. C'est bien, hein, pour une salle de suite on n'a pas besoin de temps. Ouais. Bah là, il y a eu plus de transport il y a eu des manifestations ouais. généralisées. Ouais. Donc il n'y avait plus personne. Ouais. Donc on s'est retrouvé à quasiment plus inscrire de gens ouais. pour une période de septembre. Donc on s'est dit, bon bah mince ça va être compliqué. Ouais. À partir de janvier 2020, on a commencé à travailler réellement comme il fallait. Alors on s'est dit, bah, ça y est, on est tranquille, une petite année, et puis on sera, ouais. on sera et posé. Puis bah, et puis le 13 mars, mars, début début mars ouais. alors, le 13 mars 13 on a pris ouais. un mur. Ouais. Bah, tout le monde a pris un mur, ouais, là, le 13 <rire> mars, on dit euh... pour dédramatiser un peu. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, ouais, donc, on a tous, euh... de ouf, quoi. Ouais, ouais. voilà. Donc ouais. Euh, après, bah, on a fait deux ans de Covid. Ouais. Et là, euh, le 13 juin de cette année, là, ça a fait un an sans interruption qu'on a pu travailler. Ouais. la première fois seulement, en okay. trois ans. Ouais. Compliqué. Donc, c'est ouais, voilà. Mais je pense que ça a été la vie de toutes les ouais, de crossfit en France. Dents, hein. faut ah ouais. Dents, mais euh, ouais. Faut bon, outre le mauvais timing, on va essayer de parler un petit peu de, de l'univers, un peu du, de, de, de gérer une box. En mmh, fait, bien sur sûr. Sur quoi ouais. ça ressemble. Euh, parce que, pour être très honnête, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ouvrent des salles de crossfit. On en entend beaucoup parler des ouvertures, mais on n'entend pas parler des fermetures. Ah ouais. Et il y a peut-être deux fois plus de fermetures, tu vois, euh, euh, que d'ouvertures. Donc, un peu, ça commence à être un peu. Euh, Enfin, euh, pour moi, j'ai vraiment, un, je me dois, limite, de, de montrer un petit peu, de, de, de donner la parole à des gens qui vivent ça tous les jours, tu vois. leur dire, ok, vous voulez ouvrir une salle de crossfit, ça marche, mais re regardez un petit peu juste yeah, le quotidien euh, avant de vous lancer, parce qu'il y a des risques, et il y a des trucs auxquels on ne pense pas trop, donc on va essayer de répondre à ça. Eh ben, bah, allons-y. Il y avait beaucoup de box à Paris quand tu as ouvert euh, bah depuis que moi j'ai alors je sais pas je, je connais pas le nombre exact ouais. depuis que j'ai ouvert je crois qu'il y en a 3-4 qui ont réouvert c'est tout bah, dans, ah oui, de, la, dans, dans vrai, la zone ouais, proche Paris parce que oui, oui, oui. je suis pas à Paris je suis première couronne ouais. de Paris si on oui, est vraiment précis avec le métro voilà donc oui. je, on, euh, je crois qu'on est à 100 mètres de la commune oui. de Paris oui. euh, mais depuis que ici on est ouvert je crois qu'autour de nous ou dans la commune de Paris il y en a 3-4. toi Christophe es arrivé quand du coup dans le... Euh, dans, dans la salle, dans la ouais. bah Dès le début, hein, la, à l'ouverture, euh, voilà, on, a, on, a euh, on a poussé quelques, quelques, quelques murs, ah. on a mis de la place pour euh, mettre les installations. Euh, bon euh, monté le euh, rack et tout ça là euh, Ouais, quelques ingrèges en a monté plus que moi quand même. Ouais. <rire> ça c'est vraiment un enfer, hein, franchement, c'est ouais, bon, hein. euh, Les gens se rendent pas compte, non mais monter un rack, quand tu as monté un rack, tu n'as plus envie d'en monter un autre. Euh, <rire> ouais, c'est puis as vu, la superficie, il ouais. euh, y avait quand ça, même tu... pas mal de choses, le, le sol, enfin ah bref. Beaucoup, beaucoup, donc, euh, ouais, donc depuis le début euh, dans dans dans la, dans la construction de la boxe, on va dire. Et puis après, derrière, euh, beaucoup plus tard, euh, bah, depuis mars, euh, au final, euh, à 100% dans la boxe euh, avec, les, avec la team euh, d'Estia. Et donc toi, tu t'es occupé de toute la partie un peu euh, communication, c'est ça Sur ouais, les réseaux notamment Principalement, ouais, avec... Euh, bah, une grande communauté euh, sur Instagram hein, ouais. euh, bon, l'outil euh, ouais. euh, obligatoire on va dire bah, c'est que c'est gratuit en fait voilà et ouais et, et puis après c'est vrai que c'est faut le prendre comme un outil ouais. euh, bien développé depuis ces, ces dernières années mmh. euh, donc on surfe un peu dessus et puis, euh, et puis on essaye de avec euh, différents le réseau perso dans le judo dans l'altero ouais. ou dans le crossfit ouais. voilà on essaye d'emmener euh, la police aussi peut-être aussi non euh, ouais ouais quand même un petit peu ouais. mais ouais. principalement dans le sport en, en général où... quand, quand, quand tu as ouvert toi euh, euh, ta salle avant de l'ouvrir il, il as eu combien de temps hein, entre l'idée d'ouvrir une salle et le ok je me lance alors entre l'idée d'ouvrir une salle euh, quand j'ai ouvert en belgique je savais que j'ouvrirais une Paris, ça je le savais déjà parce, parce que, que, que je suis que... originaire d'ici oui, et je voulais chez revenir toi, chez moi mmh. entre le moment il y a, on a réellement commencé à l'époque le projet et l'ouverture s'est passé un an et demi d'accord un an et demi pour plusieurs raisons, parce qu'il faut trouver la bonne structure, il mmh. euh, y a pas mal d'options. C'est le local qui est difficile à trouver ah, ah, Local et financement, en fait, c'est ouais. en parallèle. Euh, malgré, euh, nous, on avait euh, réussi à trouver de l'apport, mais l'apport, il est toujours condition du loyer et du local. Mmh. Et bah, les banques, elles vont dire, oui, c'est bien, vous avez une jolie somme euh, bah, là que vous représentez. Maintenant, si votre local, il représente, euh, bah, nous, ici, le loyer, euh, il était à 18 000 euros avant le Covid, à ouais. bah, 18 000 euros voilà pas forcément de tabou sur les chiffres hein, d'ailleurs bah, il faut coup, pas vous... en avoir 18000 euros long, même si la présente 100 000 euros en face bah, c'est bien bah... c'est bon de le savoir ça un, un, un, un local comme ça c'est 18 balles et puis dans ton dans ton financement dans ton business plan il y a la, la, la case loyer elle est pas à prendre à la légère. Bah, est ça j'imagine qu'en plus forcément plus le loyer est cher plus il faut faire des abonnements en plus on a pas là voilà. donc oui on a la chance de pouvoir mettre des enfin des, des abonnements plus cher enfin bon, c'est euh c'est euh, forcément rentabilisé voilà. par rapport à d'autres endroits où on paye quatre fois moins cher de loyer. On hein. est bien d'accord. Nous, notre abonnement, il n'est pas 4 fois plus cher, donc c'est... Ouais. Est-ce que je peux te demander euh, combien de Comment ça t'a coûté de matos à l'ouverture 100 000 euros. Ouais. 100 000 euros, et ça, c'était un choix qui était assez stratégique avant le Covid, encore une fois, parce qu'on a deux zones dans la salle et on avait énormément de bureaux. Ouais. Du coup, on avait une clientèle matin, midi et soir très condensée. Donc mmh. bah, les deux heures du midi sont tout le temps pleines. Les dernières heures du matin avant les bosser sont pleines. Les premières heures du soir ouais. après le boulot sont pleines. Enfin, sont pleines. Bah, du coup, on avait ce besoin de dire assez vite, faut qu'on puisse répondre à la demande de des cours décalés d'une demi-heure. Ouais. Ça, ça veut dire de l'argent. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, on n'a pas forcément la capacité de le financer tout de suite avec euh, bah, des rentrées d'adhérents. Donc, on a pris un plus gros emprunt pour équiper dès le début. D'accord. Donc 000, il faut compter à peu près 100 000 euros bah pour avoir... Euh, c'est ça, ouais. En tout cas, le rack, Ergo... Euh, voilà, dans alors le sol, après, le, euh... le choix qu'on a fait, ce qui a coûté aussi 100 000 euros, <rire> bah, c'est ça. C'est bon. Si on fait euh, des cours à 14, on a 14 barres de traction. Mm. Ouais. C'est vraiment un poste par personne ouais. dans chaque zone. Ouais. Du coup, en termes de rack, ça coûte cher. En termes de bar, ça coûte qu cher. Qu'est-ce qui a coûté le plus cher C'est quoi l'équipement le plus cher dans une, dans une box de crossfit Le sol. Ouais, oh, putain, c'est horrible de se dire que c'est le sol qui coûte le plus cher. Ouais. ça oh, fout. Les... Là, je Parce crois que, que, que juste un sol, donc, si à on à prend en termes de place pure et dure, il y a 25 000 euros de sol environ. Ah ouais, Après, bah, l'équipement de CrossFit coûte cher, mais on a plein de choses. Mm. Là, il y a 25 000 euros de sol. Mm. Donc si vous faites un business plan Prévoyez le sol. Prévoyez le sol. <rire> Vraiment. Parce que dropper sur du béton, je suis pas sûr que ça soit l'idée bah, Vos voisins n'aimeront <rire> pas, votre matériel n'aimera pas. Donc euh... Et euh, du coup, combien de temps entre l'action de OK Business Plan, c'est pour sa part, et l'ouverture Un an. J oh bah. on a, le business plan était prêt assez vite, mais c'est de la théorie. Ouais. Donc on met La théorie, ça va vite. Hein, on ouais. met des chiffres, on obtient trois devis, on fait un joli tableau Excel, on le fait ajuster pour que ça corresponde à peu près à ce qu'on veut, puis ouais. ça y est. Ouais. Euh, après, donc en janvier 2018, euh, le business plan était prêt. On a ouvert la société au sens statutaire du terme en juillet 2018, euh, obtenu des prêts en août 2018. Oui, c'est ça, août ouais. 2018. Ça, c'est assez rapide en règle, généralement. Ah, va... Tout ce qu'à à la banque, euh... ce... une fois qu'on enfin, a fois obtenu qu un accord, accord de principe, ouais, ouais, ouais, voilà, ça, ça, va, va, ça assez va assez vite. vite hein. ouais. Il faut juste fournir les papiers, les statuts, voilà. euh, euh, comme quand on a déposé l'argent du capital. Donc euh, ça, ouais, ça, ça là, a quoi. été assez vite. Euh, après, les galères ont commencé, ouais. donc j'avais une première salle qui ne devait pas être là. Euh, je devais ouvrir à Saint-Mandé à la base, donc à 900 mètres un petit peu plus haut. Ouais. Euh, j'avais une promesse de bail qui était signée, je devais signer un bail le 1er octobre. Et le 28 septembre, j'ai eu une rupture de promesse de bail. Ils ont le de faire ça Ouais. En promesse de bail, ouais, et ils m'ont dit bah si vous voulez lutter, euh, vous pouvez prendre un avocat, on vous attend. c'était quoi les... Ils ont... Ils voulaient le garder pour eux finalement, ils voulaient plus le oh wow, Du jour au lendemain, plus de local, plus de salle. Ok, euh, ouais, il y a de la gros stress en plus. Bah plus là ouais, il ouais, fallait en retrouver une autre assez vite. Et c'est là que les galères ont à peu près pr commencé, parce que le loyer de la première... Alors la salle était plus petite, moins bien, Ouais. moins cher. Donc c'était ouais, un se dansait, équilibre, ouais, voilà. j'imagine quand même que c'était un... euh, aussi ça te prenait un peu moins à la gorge quoi. Ah bah complètement, moins. et puis surtout le problème qu'on a commencé à avoir, et c'est là qu'il faut serrer un peu les dents quand on ouvre une salle, c'est que les prêts qu'on avait obtenus, c'était sur... basé sur tout, c'était basé sur l'ancienne salle. Et donc là... donc bah, le financement, ce qu'on demandait, ouais. et euh, du coup on a trouvé cette salle, donc on n'est pas perdant au change en termes de superficie, de localisation, de visibilité, Enfin c'est vraiment mieux. Ouais. Par contre, bah, un loyer deux fois plus cher, au sens propre du terme, donc, on est passé de 9 000 à 18 000. Ouais, oh là. Et là, la banque nous a dit bah c'est bien, euh, financez-vous d'abord, on verra après si on vous oh en oh. Bon, on n'a pas eu le choix. Ouais, l'enfer quand même. Donc, on a financé, on a ouvert, et puis après, bah, la catastrophe les gilets jaunes, les gens passent des meilleurs. Donc, euh, c'est là qu'on se rend compte que qu'il bah, ouais. faut, faut être prêt à, à, à travailler, ça c'est évident, ouais. mais aussi à devoir sortir un peu le portefeuille parce ouais. que malheureusement. Euh, ça va pas l'instant. Ouais, au moins lancement as de côté hein enfin j'imagine ah, en que plus. ouais bah oui euh... non, non il y en a plus. <rire> ah, la première année ah, je... c'est inexistant franchement je, je, je me plains pas de ma vie professionnelle j'adore j'adore ce que je fais mais souvent je me dis putain c'est dur mais en fait il y a plus dur ailleurs ça c'est toi qui a, un, qui a mis le planning et tout ça à la salle c'est toi qui l'a un peu non on l'élabore un peu tous ensemble suivant les suivant les demandes en fait ouais. Mais comme disait Greg tout à l'heure, euh, on sait qu'il y a la planche du matin, la planche du midi, la planche du soir. Après on essaye, vu qu'on a de la, de la surface, de faire un, un créneau toutes les demi-heures, ça c'est une force aussi pour que tout le monde trouve son compte. D'accord. des créneaux euh, qui, se, qui se chevauchent ouais, en fait. Ouais ça ouais, okay. ouais. Mais après, ouais, non, les, les décisions, euh, voilà, on se réunit, on, on a souvent à plusieurs euh, les coachs, les, les assistants on essaye de, de trouver de prendre des idées on mmh. met une boîte et puis bing on avance comme ça généralement il n'y a pas de grands décideurs bah, okay. Greg valide c'est okay. lui qui valide mais derrière on voilà on prend on prend plein d'idées puis on voilà pareil que on essaye d'avancer en, en faisant les, les, les meilleurs choix possibles là il combien de, de vous prenez combien de personnes par euh, par créneau 14 okay. oh c'est cool c'est okay. vraiment ouais. ouais, bien. c'est bien j'ai eu connu, sans dire de nom de boxe, mais j'ai eu connu des boxes où il y avait genre 35 personnes. Ah, Déjà, à l'époque, moi, j'étais pas coach de site Maintenant que je le suis, je me dis, putain, il devait vraiment faire des cours de merde, en fait. Parce que bah, coacher 35 là. personnes, c'est vraiment... C'est euh, difficile c'est épuisant. Surtout quand tu as du squat snatch ou tu ouais, vois, ouais. des trucs. Euh... c'est 14, tu as le coach principal, mais il y a les assistants aussi. Ouais. Donc, euh, voilà. Vous avez des assistes avec ouais. vous De nos stagiaires BPGEps, en ah, fait, Comprend. Okay. Euh, euh, et justement, j'allais en parler, euh, on prend des décisions souvent à 4. En fait, euh, on est... Euh, alors, Christophe et moi, on est actionnaires. On a Jessica Sanqui et Antoine Quairoche qui oui. sont également dans la salle. D'accord. Et euh, ce qu'on a fait à la réouverture en juin, euh, sachant qu'on avait des ambitions de développement, et qu'il faut être réaliste, on peut pas tout faire seul, euh, bah, on a créé une, une équipe où bah, chacune de ces quatre personnes a, un, a une fonction. Donc Christophe, c'est tout ce qui va être euh, bah, partenariat, développement de la visibilité, événements, relations co commerciales avec nos partenaires. On a Jessica du coup qui elle gère euh, toute notre formation de nos coachs ah, Donc okay. chaque année on prend... Euh, Et qui a un level 3 en plus elle C'est ça donc tout euh... à fait Donc chaque année on prend des... Euh... Cette année on en avait 4 C'était volontaire parce qu'on réouvrait. notre équipe a beaucoup bougé donc, on a pris 4 stagiaires cette année. Mm. Donc, elle, elle a fait toute la formation de nos stagiaires, de leur intégration, leur présence en shadow, un petit peu d'autonomie, à donner des cours complets. Et cette année, on va développer une partie de formation pour nos coachs. Ouais. Donc, ce qu'on a fait à l'échelle de nos stagiaires, on va le faire à l'échelle de toute l'équipe. Okay. Euh, donc, ça, c'est ce qu'elle fait. Et on a Antoine Quéroche qui, lui, est un autre Level 3, euh, qui s'occupe, lui, de tout l'aspect sportif et programmation. D'accord. Donc lui il ah, crée vous avez une structure quand même un petit peu. En, bah on en a, de mode, je sais pas c'est plutôt pas mal. Enfin, des on a bien train, travaillé en tout cas. On a bien travaillé ouais, ouais. Euh, pendant le confinement pour justement aller chercher les bonnes personnes. C'est quand même quelque chose d'important ah, ouais. Et du coup Antoine lui structure la programmation sur l'année, euh, crée on va dire le squelette mm. et toutes les semaines on travaille une heure ensemble ou deux heures selon les, les idées tout ça. sur. Alors pas les warm up parce que là on a 100% d'autonomie sur notre équipe de coach. D'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit la structure principale et euh, le métro du jour, le cas échéant. Et on travaille par contre avec nos coachs sur le fait qu'un bah, coach, enfin un coach, une personnalité, ils sont autonomes et ça doit se refléter dans leur cours. Si notre équipe de coach, elle est contente, du coup, elle est contente de venir travailler, les cours ouais. se passent bien, ah, oui, les inscriptions se font, du coup, il n'y a pas de problème pour payer. Toi, tu es salarié, ouais. et eux sont auto-entrepreneurs, c'est ça. Et donc, ils peuvent, s'ils donnent des cours, ils se facturent le cours. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de honneurs qui ne se payent pas. Qui c'est -ce qui donnait les cours dehors là, pendant le Covid Pourquoi tout le monde Ça va, c'était. Ça a été long. Hein. Fait. Ça n'a pas fait bah À l'époque, il, était... enfin, il était en police encore. Ouais. Donc, ah oui, euh... d'accord, ok. Ouais. Non, non, j'ai pas. J'ai vraiment. Euh... Je, venais, euh... Je venais aider euh... avec le... le peu de temps que j'avais, histoire de voir euh, comment ça se passait. Mais ouais, non, y il avait... y avait des plus courageux que moi et, ouais. et qui ont fait vraiment le. Euh le taf pour et puis il y a aussi surtout les, les adhérents qui restaient aussi parce que ça a dû être une sacrée époque il hein, y, y a eu deux covid ouais. en fait il ouais. y a eu le premier ou alors là c'était tout le monde incrédule on ne savait pas ce qui se passait ah euh... mais non mais même le moi je me rappelle la veille moi j'étais a... encore à R2 franchement on se disait bah demain mais genre peut-être pas et en fait non voilà. et euh, ouais ouais moi ah je ouais, me souviens hein. j'étais assis dans, dans le canapé on se mourir, quoi. et là j'ai entendu ok faut fermer la salle j'ai regardé ma femme je me suis dit tiens comment on fait voilà tu me souviens encore mais j'ai ouais. l'image je pense qu'elle va être gravée à vie donc, le premier Covid, bah, ça a été l'apocalypse. Ouais. On a eu 50% des inscriptions en deux mois. Enfin c'est, ouais. Et on ne peut ouais. pas en vouloir aux gens. Hein. Être... Tout le monde a flippé. Bah, si Tout le avait monde a bah, C'est juste... pour ça. On ouais, disait, bon, bah, c'est comme ça. Ouais. Donc, le premier Covid, euh, un rat de marée. On s'est dit, bon, on a réouvert. Et là, on a dit, attends, on a pris trop cher. <rire> Ok, euh, on, on fait tout ce qu'il faut. C'était relou avec les, les flèches, vous avez fait les oh flèches boue, On a fait le les flèches, là. on a fait le scotch. <rire> Il fallait euh... faire, ce hein, qu'il fallait ouvrir. On a tout fait. On fait ce qu'il faut faire. Euh, ouais, donc premier Covid, ras On s'est dit, ok, on réouvre en juin. Il faut qu'on taffe, comme pas possible. Ok. On a pris des campagnes d'affichage dans Paris. Et, euh, et Vincennes ça m'en démontra avec toutes les villes aux alentours. Sur un an. Donc, on s'est engagé sur un an en disant, allez, on y va. Combien en prix ouais. 20 000 euros oh wow. et ben on a refermé euh, trois mois après oh et là on s'est dit ok c'est la pense deuxième que partie personne ne s'attendait à ça maintenant ben ça a fermé trois fois ben on s'est dit ça arrivera pas bah tiens donc on s'est dit ok bah ben la deuxième galère mais on s'est dit c'est bon euh, on sait comment ça va fonctionner maintenant donc on a géré le deuxième, euh, enfin, la deuxième fermeture euh, bien mieux enfin c'est pas que on ait mal géré la première mais c'est qu'on a appris en tout cas et euh, donc on a mis en place des choses différentes, on a fait un roulement, euh, même pour nos coachs parce que normalement euh, bah, c'est leur métier à temps plein, hein, donc ouais. c'était un petit peu compliqué de, de se retourner. Donc on a essayé de, faire, euh, de continuer la rémunération mais de manière équitable en fonction des heures, on a mis en place un roulement. Euh, tu as bon, t'as un bon honneur, hein. vraiment. C est, et la communauté est, est feu, c'est... Parce qu'il y en a beaucoup qui ont lâché, je ne vais pas donner de nom, mais je pense très, que vous voyez très bien, mais il y a beaucoup de box qui ont lâché leur coach en mode poteau-poteau, en fait. Donc, ah, mais euh, ça marche dans les deux <rire> sens, ça arrive au il faut aussi du monde, ouais, et bah, oui. la communauté, c'est dans les deux sens, c'est ah. la communauté pour les adhérents, mais ouais. euh, ce que j'ai toujours dit euh, à l'équipe de coach, si on est une équipe soudée, on peut tout faire. Si on n'est pas soudé, la première épine ou le premier problème qu'on va avoir, ça va exploser. Ouais. Donc bah, ça, ça a été une épreuve un peu longue, mais on s'est dit, ok, on va, on va s'organiser. Et là, la surprise, ça a été la durée. Ouais. 9 mois, ça a été long, 9 mois de fermeture. Euh, mais même principe, là, cette fois-ci, on a gardé le même nombre d'adhérents. Donc on a perdu à nouveau ces fameux 50%. Ouais. Mais on est resté à ces 50%, puis on a attendu. Qui vous a aidé Dans quel sens euh, financièrement, du coup, l'aide de l'État, ça fait ça bah, C'est super compliqué, l'aide de l'État. En fait, ça dépendait vraiment ça de notre pas. date d'ouverture. Ouais. Parce qu'ils ont considéré que notre chiffre d'affaires de référence, donc euh, pour la petite histoire, c'est ce sur quoi on calculait, ce à quoi on était éligible ou non, euh, correspondait à notre année avant le Covid. Ça s'entend, il faut qu'on ait une année normale. Pour toutes les salles où bah, l'année avant le Covid c'était l'année d'ouverture, on n'avait pas une année normale. Ouais. Moi j'ai ouvert en mai, j'ai mmh. eu 2 trois mois tout pourri parce ah, qu'on ouvrait, il y a eu juillet-août, septembre on a marché, on a eu les gilets jaunes, mmh. donc j'ai fait du chiffre d'affaires mais tout petit. Et le problème c'est que du coup après toutes nos aides étaient basées sur ce chiffre d'affaires en question. Okay. Et c'est là où ça a été très compliqué et c'est ce qu'ils appelaient les jeunes entreprises. Euh... Le, le problème c'était de dire bah, je veux maintenir du service pour des clients donc j'ai des rentrées d'argent et ces rentrées d'argent je les compare à un chiffre d'affaires normal de mon année n-1. Oh. Si cette année n-1, c'était l'année d'ouverture, ouais. bon, on s'est retrouvé quasiment à la même chose. Ouais, ouais. Et là, du coup, les aides, on les a pas. Là, euh, en termes d'adhérents, vous avez combien Là, on est aux environs de 250. Il vous en faut combien pour être bien Alors notre équilibre, là, il va être à 300, 320, parce que qui dit Covid. C'est à 50 personnes là, là. Ouais, on vous attend. <rire> qui va venir s'entraîner Parce que qui dit Covid dit aussi ouais. bah, d'être un petit peu hein, dans un bah, sens, oui, parce, parce qu'on a, a tous fait ce qu'il fallait pour survivre. Euh, donc ça, forcément, mmh. ça change en équilibre. Mmh. Euh, donc ouais 300-320 notre, euh, notre équilibre et après notre cible max ça va être entre 400 et 500 mmh. euh, tout en sachant que notre philosophie enfin c'est comme ça qu'on a conçu la, la structure c'était de dire on s'arrêtera le jour où les réservations seront trop compliquées à même raison de trois fois par semaine donc on a fait un calcul à l'envers en disant on veut que les gens viennent trois fois si je veux trois fois il faut combien de place ça veut dire combien d'adhérents ouais. Ouais. Et ça va être entre 500 et 550. Oui, bon, encore bah, voilà. ça, c'est un autre souci. De, mais l'idée, c'est d'aller chercher Le faire jour ça où aussi, tu refuseras du monde limite, franchement, ah bah je avec un champagne et ça sera trop bien. quoi, voilà, tu vois. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte aussi de tous les sacrifices que peuvent faire les honneurs euh, et de cette difficulté-là à aller chercher des clients. Déjà, en tant que coach, c'est pas facile. <rire> de trouver des clients mais alors en tant que owner, ça l'est encore moins et c'est aussi pour ça qu'on attend et je, je suis pas honneuse mais je, je suis chef d'entreprise, on attend aussi que les gens soient, je dirais pas loyaux mais tu vois ou pas reconnaissants mais qui comprennent au moins le travail qu'il y a derrière et que c est, c est, ce soit, un, ce soit important qu'ils qu se disent « Ok, aujourd'hui, oui, je suis dans une salle de CrossFit, je m'entraîne et c'est trop bien, mais derrière, il y a du boulot, donc je me dois de soutenir le honneur dans, dans, dans la box dans laquelle je m'entraîne. » nous est, Des fois, est ce que j'explique avec bah, des gens qu'on rencontre, qui jugent que c'est soit trop cher, soit ça ne leur correspond pas, je leur dis, bah, vous savez, nous, on est une entreprise, et j'insiste vraiment dans le sens où je dis, bah, on n'est pas un, une association. Ouais. On est une entreprise, ça veut dire qu'on a des charges, mmh. on, a, on fait graviter du monde autour de nous. Mmh. Alors, on parle des coachs, mais ça va plus loin. Euh, je vais plus simple, mais le prestataire à qui on achète les lingettes, bah, lui, chaque mmh. mois, il fait du chiffre mmh. euh, le chiffre d'affaires. L'abonnement de téléphone, d'internet, l'eau, il mmh. y a pas mal de monde mais qui gravite autour de nous. Oui. Et ce que je dis, c'est que tout ça, mis bout à bout, bah, ça représente une valeur. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est fournir quelque chose qui va correspondre à cette valeur. Ouais. Si eux ils jugent que la valeur ne correspond pas, on leur dit, bah on comprend, ouais. on entend, mais vous pouvez alors euh, bah exprimer votre mécontentement. Parce ah que ouais, ouais. là, s'il y a un sujet, on sera les premiers à reconnaître et à traiter, mais on reste une entreprise. Mm. On n'est pas une ouais, association. et Le but d'une entreprise, c'est de faire du chiffre. C'est bah, de faire de l'argent aussi. C'est le nerf de la guerre, c'est comme a, ça. C est, c est, euh, bah oui, mais complètement. De, et, euh, de débat. Nous, vous, vous voulez proposer une box, et c'est normal, une salle dans laquelle les gens se sentent bien, mais pour ça, il faut de l'argent, tu vois. Donc pour de l'argent, il faut que les gens payent, il faut que les gens soient, ça dans soient les deux reconnaissants sens. par rapport à ça, et c'est important que les gens le sachent. Une journée type dans, dans la boxe Ça va dépendre des gens. C'est quoi Je te <rire> laisse répondre. Ah bah, une journée... Alors à la boxe, il <rire> bon, y, y a tout ce qui se passe avant, euh, qui prend du temps, mais à l'arrivée, c'est 9h... Euh, bah, Vous êtes à sur... 9h Non, toi, non, non, 9 non, 9 moi tu me parles à... Pour bah, toi, d'accord, donc toi tu à 9h. Pour moi c'est 9h. Donc j'arrive, les, les, les gens finissent le dernier, le dernier, enfin leur dernier, dernière leur, leur minute d'entraînement, donc dire bonjour, euh, on prend le petit café, hein, on <rire> dit bonjour <rire> à tout le <rire> monde. Après, euh, chacun, du coup, c'est une, une période creuse où il n'y a pas forcément de, bah, y a pas, y a pas de, de cours. Mais donc les, les coachs euh, ou l'open gym viennent pour s'entraîner, donc chacun a sa, a sa petite planif. D'ailleurs, vous proposez un service pour eux où ils se débrouillent, ils ont leur problème alors, euh, pour l'Open du mois, s'ils veulent, ils peuvent faire le, le haut du jour. Euh, mmh. Après, ouais. on ne propose pas de programmation en plus. Non, il a pas de compétiteurs voilà, ou non, truc non, comme ça chez non, vous non. On en a quelques-uns, mais dans ce cas-là, ils ont souvent leur programmation. Okay. Et ils en sont contents avec. Par contre, si on est là, et c'est un truc qui est important, on parle de communauté. Euh, même si on est des coachs ou adhérents à s'entraîner seuls, il y a toujours un aïe. Et au final, ouais, en termes ouais. de de tes missions de travail là, ça donne quoi Ben bah voilà, c'est des rendez-vous. Euh, bah, toi aujourd'hui, par exemple. <rire> voilà, ben bah, ça c'est un, exemple, <rire> un mais... travail. Bah, à <rire> ça va, vous, vous passez du bon temps, non Ben bah, ah bah, ouais. <rire> <j 'ai... Moi, rire> Et moi je passe que du, moi c'est ah ça. ça. Moi oui. je passe que ouais. du ouais. bon temps. En Donc, fait, quand euh... t'es passionné, c'est vrai qu'on a le meilleur métier au monde. Hein. Ouais, franchement c'est trop fun. À part les questions financières, au final, quand on enlève ça, c'est quand même vachement cool quoi. Non, moi je veux dire, il n'y a aucun. Tout est, tout est top, je rencontre des gens, moi c'est ça qui est important, c'est rencontrer des gens, ouais. discuter avec eux, ouais. avoir différents points de vue, et puis, et, et puis voilà, euh, là on avance et c'est ce qu'il faut. Et ils travaillent aussi avec eux, on a une alternante en communication. Ouais, ouais, ça c'est bien euh, ça. Nous, ça nous aide, euh, alors, quand je vais dire ça, j'ai passé pour, vieux, pour un vieillard. Mais elle, Instagram, Snapchat, TikTok et tous les trucs qui tournent autour, c'est sa génération ah, encore plus, plus que moi. Bien, hein. on, on a on 10 ans d'écart et ouais, en fait. j'ai l'impression que c'est fini, je suis vieux. Et encore, c'est lui l'Instagrammeur. Ouais, non, ah. non, non, mais attends, ah. oui ah. l'Instagrammeur. C'est lui la Greg, c'est vrai que, que là-dessus, bon, mais c'est pas moi je ne Moi, j'entends. On n'a pas payé pour ça, on est le jeune homme à la pour ça. Franchement, c'est un boulot à part entière d'être sur les réseaux. Et après, il faut savoir que les jeunes, ils sont nés, il y avait ça maintenant. Nous, t'as quel âge ah, plus que toi. <rire> <rire> je vais avoir 41. Oh my god. Ah, ouais. <rire> oh, putain, tu les fais pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque où moi, bah, moi 9 ans, au max, on avait mes scènes quoi, tu vois. Voilà. Au max avec Alice là, ça mettait mille ans à s'ouvrir, moi, moi, je dis pas que c'était facile au début, mais ouais. on, pour diverses raisons, on a dû euh, utiliser ce, ce truc-là pour euh, pour avoir des, des sponsors, pour avoir, pour poursuivre ta passion en tant que sportif, il fallait. Euh, on ne te demandait pas qu'est ce que as fait au championnat cette année on demandait à combien de combien de personnes te suivent sur ton instagram c'est quoi ça instagram limite maintenant c'est le nouveau google bah ouais c'est ça mais c'est pour ça qu'il faut faire attention c'est un très bon outil mais il faut le prendre comme outil c'est un outil de travail voilà c'est ça après derrière faut pas se monter la tête t'as 40 ou je sais pas quoi Bref, ça veut rien dire du ah tout. Ouais. Simplement, si tu l'utilises bien et bah voilà, ça augmente. Et voilà, c'est un peu fait... triste, moi je trouve quand même. Ah bah oui, non, mais c'est très triste. Euh, c'est très triste. Coup, quoi. Mais derrière, au final, c'est comme ça aussi qu'on fait des rencontres. Regarde, on en est venu là. Non, on s'est déjà rencontré, tu m'as pas vu, c'est tout. <rire> J'étais là. Je... <rire> Non, moi je t'avais vu au Fitescope, mais euh, ouais, ouais, ouais mais voilà, que... mais... en plus c'est un milieu qui est quand même... Euh, à Paris, bon, euh, je dis ça verbe tout, mais j'organise un événement euh, en septembre auquel tu seras évidemment convié. Et du coup, euh, c'est vrai que les athlètes parisiens aujourd'hui, on... quand est-ce qu'on s'entraîne ensemble, en fait Ah ouais, c'est Chacun... ça qui, moi, ça me fatigue, tu vois, de, de, de vivre dans, dans cette, dans cette terre-là, par le CrossFit. C'est vrai que quand c'était l'athlétisme et tout, on avait ce qu'on appelle, tu sais, des interclubs. Mm -hmm. Du coup, on passait notre temps à aller dans les clubs des gens bah et puis ouais, c'était trop ouais. cool, on se rencontrait. Bah ouais. Là maintenant, est... tout monde est... est ouais, très individuel en fait. Peut-être aussi, euh, c'est la culture aussi euh, parisienne comme tu dis. Hein. J'en suis persuadée que la... Tu ça. vas dans le sud de la France ou peu importe, c'est pas du tout ils la même mentalité. Hein. Ils ah se ouais, connaissent, ouais. ouais. les mecs qui vont faire des drops entre eux et puis Nous, ils font leur truc. Bah c'est quoi. c'est particulier. C'est un peu dommage. Ah bah ouais. C'est un peu dommage. On se suit tous de loin alors que... Eh ouais, on est dans l'observation et... C'est quoi le côté le plus négatif Là, du, du, du job de, de gestion d'une euh, box, c'est quoi, Allez. Vraiment, ça te limite un peu. Franchement, il n'y a pas... Là, moi, j'ai une bonne... Euh... t'en as pas Il n'y a pas de côté, euh, euh, côté de négatif. Franchement, pour l'instant, je te dis, hein, ça fait pas très très longtemps. ouais mais Et... des petits trucs que tu n'aimes pas faire ou... Écoute, euh... non, non, franchement, je ne vois pas. Euh, moi, là, je suis encore, euh, je te dis, en... En apprentissage, on va ouais, dire. Ouais, Donc, du, euh, du Donc pour l'instant, tout est trop bien. Bah ouais, tu vois, j'ai des questions. Ça... Ouais, bah, moi, j'ai pas le. Non, c'est Il plus est petit, laisse-le, c'est. le à croire. Non, j'apprends. Alors, il euh, y a beaucoup de choses hein, qui me restent encore, heureusement. Ouais. Mais euh, ouais, je maîtrise pas tout. J'aimerais que ça aille un petit peu plus vite, mais non, j'ai ouais. pas. Tu vois, Donc il n'y a pas de côté négatif Bah pour l'instant, j'en ai pas rencontré. C'est quoi le euh... truc le plus kiffant, là, du coup, dans le métier Ah Moi, c'est la rencontre avec les ouais. gens. J'adore discuter. Voilà, moi c'est ça que. C'est les relations humaines en fait que, que j'aime je... que dans, dans okay. ce que je fais. Avant le Covid, j'aurais dit rien parce que j'adorais. zéro côté négatif bah, C'est du stress, mais ouais. c'est pas du négatif. Ouais. Tu développes ton entreprise et tu es entrepreneur. Euh, Post-Covid, euh, moi j'ai développé une expression qui s'appelle l'épée de Damoclès. Ouais. Et ouais. c'est ouais, quelque sûr. chose qui est arrivé post-Covid. Ouais. Avant, tu le sentais pas. Le Covid passe, tu te dis tiens, il y a une petite épée de Damoclès au-dessus ouais. de la tête. Voilà, donc c'est juste ça là maintenant. Ouais. Avant, tu es entrepreneur, tu te... es motivé. Et pas la vie est belle, mais euh, t'as l'agnac. Quand le Covid passe, t'es toujours pas, motivé, t'es es là, te es là mangueu, mais ouais. t'as une épée de Damoclès ouais. Ouais. De la tête. Voilà, ouais. c'est la seule chose qui a changé depuis. C'était à refaire. À refaire sans... So... Sans savoir que... Enfin, là, maintenant que tu sais qu'il y a le Covid, c'est différent. Bah, c'est différent, mais en fait. Juste, juste, sans parler Covid, parce que sinon, on pourrait en parler pendant... Si, si, j'aurais refait. Ouais, c'était à refaire juste de monter une box de CrossFit, tu le fais En fait, ouais, parce que... Indépendamment du crossfit, as aussi le. Alors faut que ça corresponde aussi aux gens, hein, mais le fait de travailler pour soi. Ouais. C'est un facteur de motivation ouais. qu'on retrouvera nulle part. Euh, moi je me souviens avant, hein, euh, j'arrivais pour commencer à bosser, je faisais tout ce qu'ils me demandaient, même plus, j'avais plus rien à faire, et on me disait bah non, euh, attends, euh, 17h30, tu peux pas partir quoi. Ouais. Ok bon, ouais. d'accord. Ouais. Euh, là je, quand tu ouvres une entreprise, tu travailles 70 ou 80 h par semaine. Ouais, et, euh, et a puis, t'attends pas, t'as pas, pas cette contrainte de il oh, faut que je commence, faut que je fasse ci, faut le truc, faut que machin. il a pas, euh, tu travailles les week-ends ouais. des fois, bah ok. Ouais. Euh, je pense que c'est un état où les gens doivent se, se retrouver indépendamment de dire, bah c'est le crossfit ou autre, faut avoir le fait de dire, euh, ok, je vais travailler pour moi. Ouais. Il faut avoir cet esprit, euh, euh, et, et moi je le dis, hein, faut vraiment avoir euh, ce côté, euh, ok, je vais bosser pour moi, c'est super cool de travailler pour moi, mais je vais bosser deux fois plus que... Que ça. si j'avais un employeur, tu vois, parce que ah bah, ça c est c est des heures et des heures de travail et quand t'as fini une mission, il faut réenchaîner sur une autre, et ça s'arrête jamais en fait. Et puis des fois, il euh, y a des phases, euh, moi ça m'arrive euh, fréquemment, bah, ça m'est arrivé euh, quand il y a eu le variant Omicron là, à oui. Noël, pendant deux semaines, euh, le cerveau il est plein et il veut plus. Ouais. Ouais. Donc aussi comme ça, bah, est euh, on n'est pas moteur parce qu'on n'arrive pas Après, à dire. Qu'est-ce que je vais faire ouais. Et puis ah mais Avec il y a ça, il y a plus rien qui se passe, il oui. n'y a plus d'idées. Puis oui. cette phase elle passe et puis d'un coup ça revient. Ouais, et... voilà. <rire> il y a des je phases comme ça. connais aussi la phase où ton cerveau il s'arrête jamais, ça tourne, ça tourne, ça tourne. T as plein d'idées mais en fait tu as envie de dormir mais tu mais veux ça pas, pas parce que le truc. Et vice ça. Et le, le côté où ouais non en fait là je peux plus. Ça veut plus. Voilà. plus. Donc il y a les deux. Ça fait deux trois jours de coma. Et puis ça. après émerges. Et après ça repart. Tu vois, Exactement. C'est vrai que idéaliser le monde de l'entrepreneuriat, moi je suis pas d'accord de le, de le. Je dis pas par rapport à toi, je dis juste par rapport à moi mais. Je ne suis pas d'accord de le mettre en avant en mode « Ouais, travailler pour soi, ça n'a pas de prix. » Oui, mais... Mais il y a des contreparties. <rire> oui, mais attends-toi à être fatigué, attends-toi à plus reconnaître un samedi comme un lundi ou comme un dimanche, c'est les... les mêmes jours ouais, en fait. Ça. Et ça ne s'arrête jamais. Il euh... faut avoir aussi cette capacité à être euh, moteur de son propre travail. Ouais. C'est vraiment la vraie différence avec euh, bah, le monde qu'on appelle de l'entreprise. Mmh où en gros, bah, on a des tâches générales, on a une mission, on est pris dans une espèce de paquebot. Ouais. Là, on sort de ce côté-là, et puis c'est... Bah, ouais, et puis il okay, faut ouais. innover, il faut trouver des idées, faut trouver... Ouais, au début, le paquebot, c'est toi qui le tires. Ouais. Puis normalement, il est lancé, ouais. mais et au début, après, faut il, y a, il faut tirer. <rire> et après, Christian <Carida rire> qui fout c'est ouais. ça. Voilà, <rire> mais c'est ça l'idée. <rire> ok. Quelqu'un qui, quelqu qui souhaite ouvrir une box, là, vous lui conseillez quoi Qu'est-ce qui est une priorité aujourd'hui pour vous euh, Qu'il qu le sache, genre... Euh... À part le sol <rire> avant de. Honnêtement, il faut qu'il soit passionné. Ouais. Et Je pense même que c'est valable pour n'importe quelle entreprise. Euh, on veut ouvrir euh, un cabinet de conseiller en finance, ou on veut ouvrir une menuiserie, ou on veut une ouvrir une entreprise de bâtiment, peu importe. Ouais. Je pense que si on n'a pas la passion du corps principal de métier dans lequel on va ouvrir le. Autre que la passion. Parce que Autre que, que la passion. -site, je pense que tu es déjà bien passionné. Et bah je pense qu'il faut savoir que c'est une entreprise qu'on va ouvrir, et pas euh, une salle de sport où on va s'entraîner dedans. Ouais. Ouais. Il ouais. faut, faut avoir si en Tu, tête. Viens, tu ouais. ouvres pour t'entraîner, c'est ouais. là que tu te plantes ouais. déjà. Ouais. C'est un, un peu nous, un peu l aspect l général, hein, les mecs on a l'impression ouais. qu'ils ouvrent pas pour être juste T'as du temps pour le faire, mais faut pas y passer toute ta journée. Parce ouais. ouais. Là, ouais. Euh... Moi je prends mon cas, c'est secondaire. Ouais. En ce moment, s'il euh, n'y a pas de temps pour s'entraîner, bah, il n'y en aura pas. C'est pas grave, des fois ça arrive. Je rappelle, le rôle d'un PDG aujourd'hui, c'est de faire du chiffre. C'est de faire marcher son entreprise, ça veut tout dire. Le rôle du coach, c'est de coacher. Et le rôle de l'athlète c'est de s'entraîner, et, et voilà nous, exactement. on, bah, on est appelé Et c'est vrai qu'on a plein de casquettes hein, en tant que chef d'entreprise, de toute façon, ou investisseur, ou ce que vous voulez. On a la casquette PDG qui est obligatoire, la casquette, la, la casquette manager qui nous oblige à bah, faire tourner, hein, à, à trouver, à innover, un truc. Et puis le coach, parce qu'il faut coacher. Et que toi, je, je, je vais dire que tu as de la chance. Mais tu l'as provoqué, mais t'as 10 coachs et mmh. t'as des mecs, la plupart du temps, dans leur business plan, ils ont pas compté la main d'œuvre ah Mais c'est impossible. Mais, du coup, <rire> tu te tapes, non, tu te cognes tous les cours de, du planning pendant si on... euh, deux ans et tu te tires pas tout à l'air. Ah, si on n'a pas de vie autour, ah, bah, pourquoi bah, pas, pas. Derrière, il est sympa. Euh... C'est ce qu'on appelle parfois. On ah, bien moi, j'en ai fait en Belgique, hein, la première salle, ça m'a fait. Hein. Ah, ah, ouais. Ouais. Au début, on sait pas. On tu le va. referais ça, par contre Bah non, j'ai eu le Covid, alors c'est différent. Non mais, si c'était à refaire de cette manière-là Non. voilà bah d'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé ici. Ouais, et puis je m'en souviens hein, t'en parlait quand même ah ouais. c'était chaud hein. c'était même pire que ce ah bah que mon, mon corps a lâché il m'a ouais. dit stop ouais. je ne pouvais plus ouais. rien faire rien du triste. tout mais quand je peux rien faire je me baissais pour faire mes lassés ouais. j'avais une ouais. migraine de ouais. 5 heures et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans dans l'histoire et beaucoup de choses à gagner parce que finalement est-ce que c'est rentable d'ouvrir une salle de crossfit même si alors, alors si le covid n'était pas passé par là donc si tu avais continué je sais qu'avec si on fait beaucoup de choses mais si tu avais continué un petit peu sur ta lancée saine Ouais. Bah, c'est rentable dans le sens où euh, ça fonctionne. Tu peux devenir riche ouais, Ça dépend ce qu'on appelle riche. Tu peux avoir un petit yacht avec. Non, euh... ah, un yacht, non. <rire> euh, bon, c'est ça, avec... riche. Un yacht, non, non, non. Tu peux avoir euh, 10 meufs euh, que tu peux payer pour rester avec toi à la journée Non. Bon, tu peux pas faire les magasins tous les jours comme euh, tu le veux Ça dépend du magasin. Je <rire> sais pas, Mais... il <rire> <rire> Non, c'est pas. Il faut, faut vraiment avoir en tête que. Alors, une salle de crossfit qu'on lance elle ne va pas nous amener de l'argent. Elle va nous donner le meilleur cadre de vie au monde. Ouais. Si on travaille bien, elle va nous donner un salaire, donc ouais. une retraite, une prévoyance, euh, euh, la capacité d'aller voir une banque pour acheter une maison, tout ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de souci. Euh, maintenant, gagner de l'argent à rouler dans des voitures pas possibles ou à avoir son avion ou autre. Ouais. Avec le CrossFit, c'est pas impossible, mais c'est une autre démarche. Euh, on va chercher, par exemple, bah Jason calipa ouais. qui, a licencié sa propre, qui a créé sa propre licence de, de, de chaîne de fitness, ouais. qui a une image CrossFit. Quoi, qui s'appelle donc cool. qui propose une affiliation à son service et lui, ce qu'il vend, c'est tout. Il plein de choses. Bah lui, il va vendre un accompagnement. Ouais. Euh, il est dans le CrossFit depuis 2007, ouais, il a eu jusqu'à 21 box différentes. Oh, wow. euh, lui, euh, il est, qui... est riche, c'est ça que tu veux me dire Bah lui, il a, dév... il a développé un normal, business autour ouais. du CrossFit. Ouais. Il paye ouais. son affiliation, il mmh. fait ton ça mmh. et il vend un service annexe. Ok, bah lui, il doit bien gagner sa vie dans le milieu du CrossFit. Voilà. Bon après, c'est vrai que Joseph il a quand même un nom. Voilà, mais c'est un exemple. Ça, c'est ouais. ce que le crossfit doit prendre. nous Non, mais là où je voulais demander si t'étais riche, c'était juste je savais que t'avais ah ouais dire non. non mais en gros, t'ouvres pas une box de crossfit pour devenir riche. Pas pour de l'argent. On est d'accord. En tout cas, ça, sera pas le... ça fera pas une seule crossfit qui va marcher. Ouais, ouais. Vous avez pas d'autres choses à dire par rapport au fait de, de se lancer Genre, moi, je vais ouvrir une box et tout. Je te dis, ouais, je vais ouvrir une box. T'as quelques conseils y a votre conseil particulier, à part le fait d'avoir peut-être une belle compta, de, de faire un bon business plan réaliste. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, euh, faut être réaliste. J'ai encore, il euh, y a quoi Il y a petit mois, euh, bah, échangé avec euh, quelqu'un qui me disait Ouais, moi j'ai prévu un business plan assez réaliste. On va faire 20 inscriptions par mois pendant deux, deux ans. Ok, d'accord, ça c'est pas réaliste. Même à Paris c'est pas réaliste. Tu es à combien à peu près d'inscriptions par De, mois En fait c'est très lisse. C'est oh, pas, pas, pas lisse du tout, pardon. C'est très fluctuant, c'est ça que je voulais dire. Il euh, y a des mois, euh, septembre dernier j'ai inscrit 52 personnes. Oui, voilà, oui, Mais septembre. Euh, septembre. Euh, novembre ouais, 3. Ouais. 3 donc on peut pas dire je vais faire je vais lycée, et si on veut quelque chose de réaliste et sûr de pas se planter bah entre 6 et 8. Ok, 20 par mois pendant 2 ans c'est impossible. Ouais je pense que les mecs ils n'ont pas le. Ils sont pas la tête. Il y a plein d'images qui tournent en ligne, on dit où on voit succès, on imagine que c'est un escalier et on faisait étape c'est pas du tout ça. C'est euh... comme, ça, comme ça. Ça, ça fait des loopings, ça, et ça et tourne, ça on vient en arrière, plus, ouais. on monte, on descend. Ah, ouais. Euh, ouais. Et, euh, et, et ça, ça ne se projettera pas dans un business plan. Ouais. Mais il faut qu'on arrive à avoir quelque difficile, chose de réaliste. Mais bon, il faut jouer, il faut quand même pas trop. Euh... Parce que sinon, hein, tout le monde ouvrirait des vox et puis ça marcherait super bien et personne fermerait. Mais en réalité, c'est pas ça. quoi bah, C'est pas ça du tout. Hein. Donc peut-être des fois, il vaut mieux voir euh, le, le bas de la fourche. Ah, faut toujours prévoir ouais. le cas de la catastrophe. Peut-être faire un business plan sur, je sais pas, euh, déjà 6 ventes. Ouais, ça serait... mais <rire> par mois Si ventes par mois et, et un, le trip un sur un deux périodes, euh... septembre et janvier. Ouais. Ah ouais. Avec un opening euh, qui... Ouais. Ouais. J'avais entendu dire qu'il fallait à peu près... Euh, bon après Paris c'est autre chose, mais il y a à peu près 200 personnes, 250 personnes pour... Ça va dépendre des... Au moins la première année pour vivre ouais. bien. C'est ça. Euh, après ça va dépendre de, de tout plein de choses, mais euh, sur Paris, je dirais euh, entre 200 et 250. Mmh. Avant toute catastrophe ici, l'équilibre était à 270. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bon, ouais, bah ça voilà, c'est à peu près ça. Mm. Euh, maintenant, euh, en province, euh, des loyers moins chers, euh, des choses moins chères, bah, ça peut peut-être être 150. Ouais. Ouais, mais euh, faut... c'est et après, un beau chiffre. Euh, je pense que le vrai conseil que je pourrais donner, euh, moi, je dis toujours quand euh, dans mes entretiens de, de, de recrutement, je leur explique que Estia, c'est l'entreprise de ma vie. Ouais. Et quand je leur dis, c'est que je leur dis, moi, j'ai ouvert cette entreprise euh, bah, pour qu'elle se développe et pour que je m'en occupe toute ma vie. J'ai pas ouvert ça pour me dire dans 5 ans, euh, ouais. bah, vas-y, ça m'a saoulé, je vais à autre chose. Il ouais. faut avoir en tête qu'une bah, entreprise, c'est gros, c'est lourd, ouais. ça demande plein de choses, ouais. mais euh, elle doit avoir une vision. C'est ce qu'on appelle euh, en... Vision board. Ouais, vision board ou la vision stratégique d'une entreprise. Ouais. Et ça, c'est... Le euh, marketing, c'est... C'est notre flèche, ouais. c'est notre trajectoire. Ouais. Et je pense qu'il faut être vraiment clair sur ça. Ouais. Pourquoi on va ouvrir une salle de crossfit ouais. Si ça, c'est clair ouais. et que ça correspond à, ouais. à tout le reste, ça peut marcher Donc Si vous voulez devenir riche, c'est mort. oublié <rire> Si vous voulez faire des économies, c'est pareil. Ouais, je pense que là, tout il suite, faut... hein. ouais, en tout cas. Euh... un peu. Mmh. Mais vraiment avoir une vision d'où on veut aller. Parce que euh, moi, je pense ma vision d'il y a huit ans et ma vision de maintenant, c'est plus la même. C'est plus la même, ouais, c'est normal. Attends, que... t'as changé, t'as évolué, t'as grandi. On, as évolué, on évolue, on grandit, on a des projets. Ans, rends compte, c'est 8 ans. Ah, c'est euh, bon. Euh, bon. J'étais pas pareil. Hein. Pourtant, 8 ans, j'étais déjà coach. Hein. Ouais, bah, je suis plus du tout le même coach. Et c'est normal. Et Donc voilà. C'est toujours d'évoluer, de se fixer des nouveaux objectifs aussi. Et dans ça. 8 ans, tu dis qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise de ta vie et je te le souhaite. Mais dans 8 ans, il peut t'arriver à un ah, milliard complètement, complètement. Donc... ah Complètement. Bah, ça se trouve, il euh, y en aura deux autres, ça se trouve, il y en aura plus. Enfin, J'espère pas quand même. Tu être... seras trois autres. femmes et tu seras le roi du pétrole au Maroc. Moi, franchement, c'est c'est de l'admiration parce que non mais si ça on s'en déconne. Ouais. entre entreprendre des, des trucs comme il fait faut ouais. faut c'est pas le même courage que que de se faire mal sur un, un biker ou je sais pas quoi tu vois ça a rien à voir mais mais il ouais, a une vie aussi ouais, voilà mais il a des et puis ouais. tous les jours et quelque part faut non non c'est ça a rien à voir donc moi tu vois j'essaye de le, le, le côté sport en lui même je le connais maintenant c'est l'arrière l'arrière mm le truc qu'on voit pas que personne ne voit toi qui est et ben là je me dis putain ouais il y, y a du taf et mmh. puis c'est une fibre qu'il faut avoir alors euh, tu peux tu peux l'améliorer mais euh, je trouve Greg il l'a déjà depuis depuis un moment et euh, et moi tu vois je suis vraiment quand je je le suis c'est pas moi qui va prendre des décisions des machins comme ça mmh. je suis euh, les yeux fermés tu vois s'il a besoin il me dit il m'oriente et moi après je m'engouffre j'essaye de de travailler euh, les points qui me dit de ouais. d'améliorer et, et du coup j'essaye à ma avec, avec ma, ma sauce ma pâte à ouais. faire le mieux que je peux mais derrière j'ai énormément de choses à, à apprendre parce ouais. que parce que moi moi j'apprends ce, ce travail là ouais, après bon, vous avez pas le même background quoi c'est ah bah non non c'est ça, voilà, c est c est ça. ça. Enfin, quand tu dis que tu as ouvert ta première vox en ah bah ouais. ouais, c'est plus la même à, hein. à l'inverse et, euh, et il parle de l'aspect gestion entrepreneuriale tout ce qu'on veut le relationnel fini qu'il ouais. avec les gens, je ne l'aurai jamais, et, euh, et c'est ce qui a fait que cette année... Le but d'être associé c'est un et peu ça. ça, et c'est vraiment ce et, que... ça, et même là, Greg et moi, mais il y, y a aussi tous les autres, on, on est comme ouais. on dit, on est vraiment un... Voilà, ce qu'il faut c'est être tous formés un... ouais. à plein de petites entités, mais fermer un gros groupe, et c'est ça qui est important. On peut rajouter ça du coup dans les conseils, puisqu'il y a pas mal de personnes qui s'associent, et le terme associé peut faire peur des fois, mais en fin de compte, pas tant que ça. À partir du moment où on s'associe avec quelqu'un qu'on respecte par ses qualités de travail, euh, plus que parce que c'est ton pote ou parce exactement. que c'est ton truc, tu vois Et je pense qu'il faut aussi, euh, ouais, de, de, enlever cette espèce de truc, ouais, associé euh, tu vas forcément t'engueuler, ça va mal se passer, mmh. souvent les gens ils pensent que c'est ça, tu vois ouais, mais après bon. c'est de la communication, Si vous pas, avez je... chacun votre cœur, tu vois, de, de, de compétences, ouais, en fait, exactement. et que du coup vous vous bouffez pas, si c'était peut-être, si vous étiez deux mecs dans le relationnel, tu vois, peut-être que ça fonctionnerait ah, pas. t'as pas tu même sa t'as pas la oui, même... chacun apporte des petits trucs dans ses compétences. Et au final, oui. je t'ai c'est quand tout se rejoint, bah c'est là où tu trouves le, le truc, quoi. Ouais. Le truc, en tout cas, quoi. franchement, euh, je suis très contente Bon, oh, bah top. Parce qu'on en apprend tous les jours, vraiment, Bah voilà. Euh, donc, euh, merci beaucoup. Et bah, avec plaisir. Je reviendrai dropper. Bah, bah, mais que dis. si vous avez des grosses barres. On a des grosses barres. <rire> enfin, moi, j'en ai plus mais... <rire> On en a qui font des grosses barres. <rire> je vous souhaite que le meilleur. Voilà. Bah, merci. À merci, à toi aussi. J'ai eu plein d'adhérents. Ouais. Ah ouais, ça sera bien cette année. Ouais, normalement, euh, juillet prochain, ça sera notre histoire. Bon, bah oui, bah trop bah, Tu reviens dans un an, puis on te dira. Dans un an, t'inquiète, je vais revenir en limousine <rire> <rire> avec une équipe de tournage. <rire> non, mais en tout cas, vous pouvez retrouver donc les Instagrams de, euh, de euh, Christophe qui va s'afficher en haut, l'Instagram de la salle. Je sais pas si c'est un Instagram toi personnel si. Ah vous, vous verrez des photos livre. de mes chiens. Bon alors on s'en fiche. Ah, ouais, <rire> non, on adore les chiens, mais il faut pas déconner. Non mais euh, je vous mets les Instagram de, de, de chacun. Si vous voulez euh, venir faire un drop à CrossFit Estia, je vous mets l'adresse qui s'est affichée déjà bien avant euh, que je le dise. Euh, vous pouvez venir dropper, j'imagine que vous bien serez sûr. très content d'accueillir tout le monde. Donc euh, voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une Ciao vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. bye. Excuse-moi souffre en silence. T'as vraiment pas de cardio. Tu vas nous fumer les ski-hack là. Oui Je oui. demande 50% sur mon abonnement. Tu sais combien ça coûte un ski Tu sais combien ça coûte un abonnement à Paris Ah c'est bon. arrête. Si t'es pas content, tu vas à Fitness Park, tu vas payer 19 euros par mois et tu seras bien là-bas. Il bien ce t-shirt là quand même. Comme tu veux. Juste les... Juste ça là. On a bientôt fini en plus, promis.